Bonjour à tous, Mathieu Feneuve d'Agriloge. Aujourd'hui, je prends quelques minutes de votre temps pour vous présenter ce que la science des grains a à nous offrir. Alors, on a des grains qui sont plus huileux comme le soya, des grains plus euh, riches en amidon comme le maïs et d'autres plus sensibles à l'humidité comme blanche. Dû à la reconstitution physique, chacun de ces grains-là vont réagir différemment aux conditions météorologiques lorsqu'on va ventiler notre grain. Allons voir à quoi ça ressemble. Ici, on a des courbes hygroscopiques, donc on a la courbe pour le maïs, sous forme de tableau, comme ça ici, c'est un petit peu plus facile à comprendre. Donc, pour une certaine température, s'il fait 15 degrés à l'extérieur, 15 degrés Celsius, et qui fait 65, 60 d'humidité relative, notre maïs va avoir tendance à s'équilibrer à 14. Comment peut on peut s'en servir? Donc, si on se donne des barèmes, donc si on ventile notre silo, OK, lorsque les températures extérieures sont entre 10 et 15 degrés et que l'humidité relative est en 55 et 65 on va être capable d'avoir un contrôle sur l'humidité de notre grain. On va s'assurer que le grain va rester à un taux d'humidité déterminé. Donc, ici, à peu près 14, 14,5 pour le soya, la plage va être plus vers... Des 65-70 d'humidité. Pour l'orge, encore plus bas. Pour le maïs, juste pour avoir un comparatif ici, c'est entre les deux. Donc, ventiler régulièrement nous permet d'éviter des problèmes de grains qui vont chauffer, s'humidifier pour une raison quelconque. Avec une bonne régie au niveau des plages de température et d'humidité, on va s'assurer d'avoir un bon contrôle sur l'humidité de notre grain. Dans la prochaine capsule, on va présenter la plateforme Agrilot. Donc, un outil qui est fait pour vous aider dans la gestion de la ventilation de vos silos afin de faciliter la prise de décision. Puis, cet outil-là va utiliser notamment les prévisions météorologiques et les courbes d'équilibre pour voir visuellement si demain, ça va être le bon moment pour partir de la ventilation de vos silos. Donc, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez jamais, vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à mathieuacommercialagrilogue.ca. Merci beaucoup. Bonne journée.